Le soleil vient de se lever, le roi des aspirateurs va encore frapper, nous on est contents de retrouver l'ami GLG C'est parti pour le show, et c'est parti tout le monde est chaud. Je suis pas sûr hein, que le matin tout le monde soit hein. chaud. Bonjour à tous, et GLG, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 26 octobre 2021. Je suis GLG, votre dire d'accro, on rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé. Vous allez voir, il y a une bonne découverte, encore une fois, cette semaine. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec nos, nos remerciements, bien évidemment, puisque cette émission est autofinancée par sa communauté et fonctionne un petit peu au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Et pour l'instant, on remerciera nos deux derniers tipeurs qui sont Fred, Frédéric, ou Fred, ou Frédéric Ghoster et Sébastien... C'est pas, pas ça, les derniers, là j'ai pas eu un d'autre, il y avait Alex et tout, c'était pas ça les noms. tipi il a pas mis euh... Tipeee, il a pas mis à jour. Non, nos deux derniers tipeurs, bon, il y a tous ceux de la liste, bien évidemment, mais nos deux derniers tipeurs, c'est vraiment Fretz et Alex J, voilà, qui n'apparaissent pas dans la liste. Je suis désolé, c'est automatique leur truc, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Bon, merci à Freds et Alex J pour leurs deux derniers tips totalement conséquents qui nous ont permis de passer au palier suivant. Ça veut dire que oui, le, le mois prochain, vous aurez déjà au moins une émission par semaine puisqu'on a dépassé le financement de la première émission et qu'on est à euh, 76% du financement pour avoir deux émissions par semaine. Donc voilà, après... Bon, bien évidemment, on fera un live... Euh... Enfin, on fera... Je ferai... On vous serez peut-être là, on fera un live dimanche, et ça permettra peut-être euh, aux quelques petits euros qui manquent pour valider la deuxième émission. Dimanche, ça sera pour vous entre 11h... Ah ouais, mais dimanche, vous changez d'heure, vous faites chier, hein. je sais pas à quelle heure ça sera, bon, entre 11h et midi, on verra, euh, je m'adapterai, comme toujours, voilà. Non, mais pas trop tard non plus, pas trop tôt, on verra, je sais pas, dites-moi en commentaire quelle heure vous aimeriez bien, est-ce que vous êtes plutôt du matin ou est-ce que vous êtes plutôt de l'après-midi Si vous me dites que vous êtes plutôt fin d'après-midi, avant midi ou avant, avant le lunch ou avant le dinner voilà. Avant le midi ou avant 19h Voilà, Vous me direz en commentaire ce, l'heure qui, qui vous intéresse et j'aviserai on fera l'émission. Voilà. Donc merci à nos amis tipeurs qu'on valider l'émission pour le mois prochain. Donc On se retrouvera encore une fois les, le mois prochain, au moins une fois par semaine et peut-être même deux fois par semaine si les cafés sont là. Voilà. Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air Ça c'est gratuit et ça peut rapporter gros Puisque en fait Youtube aime bien l'algorithme Flattons nous aussi l'algorithme Youtube avec des commentaires Des pouces en l'air et des vues Les vues c'est pas mal, ça va, on fait nos vues donc c'est bien euh, Les commentaires euh, bah, Toujours les mêmes mais bon Les meilleurs de toute façon toujours Et les pouces en l'air, voilà, petit réflexe à prendre Ça fait plaisir, voilà Bon, allez on va attaquer directement les news, pas que ça à foutre hein. Enfin si, ouais, pourquoi pas Allez, le Geek.com tv ma vie, mon œuvre et ma YouTubographie. Bien évidemment, vous retrouverez sur le Geek.tv toutes mes vidéos, euh, les tests, les reviews, les, les déballages, les, les JT du Geek. Voilà, j'y mets un peu tout et puis les vidéos qui me plaisent de temps en temps. Mais là, j'ai pas trop de, j'ai beaucoup de beaucoup de beaucoup de travail. Voilà. Bon, allez, on attaque tout de suite avec les news de la semaine parce qu'il y a des news plutôt pas mal. Alors, bien évidemment, tout le monde continue de fantasmer sur le futur euh, Redmi Note 11 Pro. Alors, bon, on se doute bien qu'il y aura du Xiaomi dérivé. Hein. Toutes les technologies déjà qui sont déjà éprouvées un petit peu chez Xiaomi se retrouveront dans un Redmi. Le, un des trucs les plus intéressants, c'est bien cette espèce de charge rapide. Alors attention, le Redmi Note 11 aura certainement une charge qui ne sera que de 33 watts, voire 60 watts maximum. Et la super grosse charge merga rapide de la mort qui tue, c'est <rire> bien vendu, de 120 watts, elle sera uniquement dédiée au euh, Redmi Note 11 Pro. Alors, sur FranDroid, ils nous annoncent qu'il y aurait des euh, meilleurs que le 11T Pro, ça paraît un peu évident. On va dire, Ils vont reprendre les technos de ce qu'ils avaient de bien chez Xiaomi pour mettre dans euh, ce qu'ils veulent de mieux sur le, le Redmi Note. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Pour l'instant, la news ne tisse pas bien grand-chose. Mais encore une fois, on arrive après une semaine incroyable de semaine dernière avec du Apple, du Samsung... Et du Google, bon, après, euh, je pense que le seul qui m'aura euh, enthousiasmé la semaine dernière, c'est vraiment Apple avec leur nouveau processeur, là, M1X. Peter McKinnon, il a fait une vidéo hier, là. Et c'est vrai que moi, au niveau du rendu Final Cut, j'ai quand même gagné, entre mon M1 et mon euh, Mac Mini, qui avait quand même un i7 ou un i9, je crois, j'ai gagné 4 fois au niveau de la question. alors oui ça vient du GPU machin parce que c'est intégré tout. ouais, ok, d'accord, mais pas mettre un GPU externe sur un Mac mini, <rire> là avec mon M1 j'ai quand même quatre fois plus vite quoi, c'est à dire que même si j'avais mon Mac mini que je voulais mettre un iGPU, que j'avais déjà acheté le coffret en plus, il plus que les je mettais un iGPU externe et que j'arrivais à aller quatre fois plus vite, ce qui est déjà quand même vraiment bien, J'aurais été content, mais j'aurais acheté quand même un boîtier de disque dur, un boîtier igpu, une carte graphique. Et euh, là, euh, avec un m avec la puce m1, je vais quand même quatre fois plus vite au niveau de la conversion. Donc j'imagine avec le m1 euh, max ultra pro là, t'as vu moi qu'ils nous sortent un imac plus grand là, un truc grand comme ça là, je puisse mettre là, là que je puisse faire un, un ctlm sur 40 ans et m'acheter un truc énorme. <rire> non je déconne. Mais j'aimerais bien un écran un peu plus grand, voilà. Parce que moi quand je pourrais mettre un écran plus grand, Attends, je suis con. Bon, bon on, donc, on nous fantasmons sur le Note 11. Bon, après, euh, ne vous emballez pas trop, hein, ça va pas être dingo. Bon, enfin, bon, voilà, ça va être une nouvelle mise à jour d'un Note 11. On voit bien que le marché du smartphone est arrivé euh, à maturité. Voilà, il a fini sa puberté. Il arrive à maturité. Bon, on va avoir quelques upgrades, l'évolution. Ils vont nous rebadger tout ce qu'il y avait chez Xiaomi dans un téléphone Redmi. Et puis, voilà, fin de l'histoire. On parlera également de la Redmi Watch 2. Alors que, ouin ouin... Ouais, ouais. Cerise Cerise m'avait écrit en me disant ah, « euh, on va vous envoyer la Redmi Watch 2 Light. Plutôt content, pour le lancement et tout. Alors, je sais pas quand va être le lancement. Ça se trouve, ça va, ils vont faire celle-là, et après, ils vont enchaîner. Ou peut-être qu'il y aura la 2 en... en Chine, et puis ils la rebadgeront Lite. Après, elle me réécrit, elle me dit « Oh, votre adresse, elle est trop longue, ça rentre pas dans les cases. » Non, non, non. Peut-être qu'ils vont me l'envoyer en express, peut-être pour ça. Alors, j'ai envoyé mon adresse, elle me dit « Je m'en occupe, depuis, pas de nouvelles. » Donc, moi, en théorie, je devrais recevoir la Redmi Watch 2 Lite. Sauf si, bon, il y a un miracle, oh, oh, le pouvoir de Bouddha et de Jésus réunis, se tenant la main, voilà, et que, en fait, je ne reçois pas la 2 light mais bien la 2, donc là, on sera pile poil pour le lancement, ça sera incroyable. Bon, la Redmi Watch 2, c'est Xiaomi, Redmi, bon, on a compris, ça sera simplement un tracker, ça sera pas vraiment une montre connectée, mais plutôt un tracker d'activité, ce qu'on voit tout de suite avec le, le truc, c'est qu'on voit les pas, les calories, choses comme ça, comme l'a fait Huawei, comme l'a fait beaucoup de monde. Je ne suis pas convaincu que de la montre, de ce qui reste que de la montre connectée, pour en avoir eu, bon, que ça vibre, ça notifie les messages, les machins, bon, c'est intéressant. Mais les montres, aujourd'hui, ont plus d'intérêt dans les, euh, les coachs, en, en comptant les pas, en comptant les calories, le SpO2. Entre la santé le, la santé et le tracteur d'activité, oui. Après, montre connectée, on va dire que c'est simplement euh, un détail. Bon, on nous parle un petit peu, ça tisse un peu de tous les côtés, on parle de 300 U.N., donc ce qui ferait environ 45 euros et tout, à voir ce qu'ils vont nous sortir, bon, un écran AMOLED, lancement le 28, donc on est le 26, j'ai rien reçu, donc bon, à moins que, voilà, après, encore une fois, c'est un lancement, la commercialisation va être un peu déportée, puis encore, il y a la commercialisation, ça va être en Chine, après, il va falloir attendre l'Europe et tout, donc peut-être que, peut-être c'est celle-là que je vais recevoir, bon, moi, en même temps, c'est pas celle qui me fait le plus euh, bander, voilà. Ouais, on va parler entre nous, hein Ça ne fait pas... <rire> montre connectée, encore une et tout... Et ouais, on parlera, je vais aussi avoir la Realme, on en parlera tout à l'heure. Je ne vous tise pas trop. Bon, la vidéo de la semaine dernière, c'était qu'y a-t-il dans la Neo, la Seiko Néo Classique Kinetic, une montre à quartz automatique. Moi, j'ai découvert cette technologie et je suis resté sur le cul. Parce que comme on l'explique dans la vidéo, il y a les montres à quartz, hein, une pile qui est les montres à quartz, les montres mécaniques, que tu remontes, tu remontes à un ressort, et c'est une montre mécanique, les montres automatiques, qui sont mécaniques, mais il y a aussi un balancier derrière qui recharge un petit peu la montre. Ça, on connaissait. Mais une montre avec un quartz qui est rechargé par un balancier comme une montre automatique, ça, je ne connaissais pas. Et apparemment, c'est démoniaque au niveau de la qualité, de la fiabilité et de la remise à l'heure et tout, parce qu'elle se met à l'heure toute seule et tout, quand tu l'arrêtes. voilà Quand tu l'arrêtes, elle est pas rechargée, Il y a une meilleure autonomie, elle se met à jour tout de suite, elle est beaucoup plus précise. Apparemment, peut-être beaucoup plus fiable, parce qu'il y a beaucoup moins de mécanique. Et... Découvert euh, grâce à Seiko qui est assez content. Alors certains m'ont dit que les prix avaient augmenté. Alors ça, c'est les problèmes d'Amazon. Et <rire> y dit Et le jour même, les mecs m'ont dit « Attends, le prix il est reparti à la hausse. » En fait, Amazon s'est fait comme ça. La monte, elle n'intéressait personne. Donc les prix, bah, ils descendent, ils réduisent et tout. Là, on fait la vidéo. Bon, je ne vous cache pas que ça a cliqué quand même. Hein. Ça a cliqué fort sur le truc. Donc Amazon, il s'est dit « Il y a un buzz, il y a un coup à faire. » Ils ont remonté les prix. <rire> Ah, on, va, on va lui mettre 50 balles. Ah, bon, tout, tout le monde en veut, pas beaucoup. Hein. Et donc, ils lui ont remis un coup de prix. Et après, la pression est redescendue. Et puis, bon, ils ont bien vu que les gens ils ont dit Bah non, c'est pas les prix qui nous ont été annoncés. Donc, après, les gens se sont un peu calmés. Et là, la montre est revenue à son prix initial. Je l'ai regardé hier. Elle était à 299 euros. Voilà. TTC, ce qui paraît de bien. Et euh, en discutant avec Seiko, qui sont assez contents. Alors, pas il a eu, pas de vente, malheureusement, mais il y a eu beaucoup d'effets, de, d'intérêts et une nouvelle clientèle. Et on parlait du coup de la grande Seco, mmh, parce que oui, Seco, ils ont une marque de luxe qui s'appelle le grand Seco, c'est euh, leur gamme haut de gamme, voilà, équivalent, pas équivalent de Rolex, si, équivalent de Rolex parce que c'est fait à la main, pièce par pièce, et là, on est, encore une fois, sur le même principe, ça veut dire qu'il y a un balancier qui alimente un quartz, qui permet de faire vibrer la cadence pour alimenter la montre mécanique et tout, enfin, c'est un mix de encore tout, de tout, de tout. Bon, par contre, le prix d'entrée, il est à... Comme il m'a dit, de 3000 dollars euh, je crois. Un truc comme ça. 2 ou 3000 dollars je crois. Bon, on est sur de la vraie montre. Hein. Fait à la main. J'ai vu la vidéo de Seiko. Ils expliquent comment ils font tout et tout. Un contrôle qualité de fou. Enfin, vraiment, euh, pas mal. On n'en est pas là. Déjà, on devrait peut-être avoir encore une nouvelle skinétique pour relancer l'aventure. Le, ça leur a bien plu. On va attendre d'éponger les autres vidéos de montres. Et peut-être qu'on aura l'autre la, kinétique. Euh, je ne m'en rappelle plus qui m'a envoyé il a aussi une autre kinétique qui est trop belle et tout enfin voilà ah, quelle belle aventure qui s'annonce bon puisqu'on me le demande à chaque fois où t'achètes tes montres et que bon c'est un peu compliqué j'ai tout mis dans la geek shop voilà donc toutes les montres que je vais tester et que j'ai donc du coup personnellement parce que les marques me les envoient. Alors moi, j'ai acheté que celle à 30 euros. Les autres, on me dit envoie, ne faut pas déconner. Là, j'ai trois Pagani, euh, j'en attends encore trois. Plus trois ICW. Des montes à 150 balles à chaque fois. Ça ferait un budget quand même. Bon, euh, donc je mets les dernières montes. Celles que j'avais testées à 30 balles ici. La montre Pagani Design, donc que je devrais recevoir en version chocolat. <rire> Cacao et café. Non, c'est... Non, sur la plage en les dit, ça n'a rien à voir. Bon, celle-là que je porte actuellement, la Pagani, la 1679, alors c'est la version M, celle-là qui est juste magnifique, que vous, que vous aurez en vidéo vendredi, et après je mettrai... Euh, Qu'est-ce qui manque ben, Il manque la nouvelle, là, celle que je vais faire pour la semaine prochaine, il montre la Rift Tiger, aussi il ah, faut que je mette la Rift Tiger, voilà, peut-être. Voilà. Donc je mettrai les montres là-dessus, ça permettra de les retrouver en un clic, et de faire une catégorie.. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une catégorie montres, voilà, euh, plus non pas plus ancien ici. Vous savez que j'ai fait. fait un truc bien, j'ai fait un truc bien qui a disparu J'ai fait un truc bien Tu fais comme ça là, voilà. Par exemple, tu cliques sur une montre, hop, ici, voilà, ça va bien se passer. Par marque, Pagani Design, Boutique, euh, ben bah non, c'est pas ça. Alors. Il euh, y avait un truc montre bijoux, Enfin bon, voilà, vous pourrez trouver toutes les pagani comme ça. Euh, voilà, rangées, tout beau, tout propre. Euh... On verra, ça marche pas bien, pas bien comme je voulais, la, dé... la, dé... la démonstration de l'échec. Bon, allez, on parlera un peu du prix du Realme Pad pour l'Europe, puisque le Realme Pad a été présenté pour la Chine, bien évidemment, Chine et Inde, parce que c'est leur grand marché. Et on a déjà un petit peu les tarifs pour l'Europe. Alors, encore une fois, on voit bien sur le, sur le papier que c'est pas une tablette de dingo. Euh, le Pad serait apparemment au prix de 239 euros sur le continent, avec 3 plus 32 c'est pas une configuration de dingo, hein, 3 plus 32, mais bon, ça suffirait pour faire tourner là-bas. Et puis 259 euros. 259 euros, t'as quand même une tablette REMI. Et c'est vrai que bah, pour à toutes les merdes qu'on m'envoie là, de tes classes, de trucs, il y a Kubo y a sorti une, il y a toutes les marques chinoises qui vont sortir leur tablette. Et quand tu vois, déjà rien qu'en vidéo, déjà la tablette, elle est moche. Alors après, bon, il n'y a pas que le physique dans la vie. Mais bon, tu vois bien que tu vas pas, ça va pas être truc de ouf, quoi. Donc, à 259 euros TTC, si on peut avoir une Realme, qui est quand même pas mal, avec un Helio G80, pas mal. Euh, les bordures ultra fines, du Dolby Atmos. Voilà. il y aura un, un contrôle qualité qui sera, enfin ou au moins un cahier des charges qui sera un peu plus euh, poussé que ce qu'on peut trouver sur, euh, sur d'autres marques un peu underground. Donc à voir. Est-ce que vous êtes plutôt Wilmi Pad ou Xiaomi Pad ou euh, pas, pas du tout <cười> Celle-là, elle était bonne. <rire> <rire> Xiaomi Pad, Realme Pad ou pas du tout <rire> Je suis content, je suis content de mes conneries, c'est le plus important. <rire> bon, allez, on parlera des nouveautés, des lancements de la semaine. On parlera bien du Honor Play 5 Vitality, qui a été annoncé, bah, du coup, le 25, donc hier. Euh, on parlera du Honor 50 en version Europe, et des écouteurs Palme, oui. Parce que la marque Palme, moi j'avais un Palme M130. J'ai découvert la marque Palme euh, à l'époque où, je crois que j'étais chez Leclerc, et après j'ai bossé comme commercial, et j'avais acheté un Palme M130, D'occasion, je crois, en plus. Ah non, c'est le... Achet... le... J'avais acheté un pocket PC après, euh, sous Windows. Le palm, j'avais acheté neuf. Hein, M130. Et l'intérêt de ce M130, c'était un espèce de palm comme ça, en couleur. Rien d'exceptionnel. Mais c'était un des tout premiers où on pouvait installer un GPS externe. C'est-à-dire que tu avais un slot et j'avais acheté un GPS externe. Une petite antenne et tout. Mais ça, je vous parle de ça. C'est dans les années... Euh c'était dans les années 2000 euh, tu vois après 2005 un truc comme ça quoi tu sais il n'y avait pas trop de, de y a pas encore TomTom -Tom, euh, intégré dans les bagnoles et tout et il y avait le logiciel TomTom -Tom que tu pouvais installer sur un M130 et j'avais mon GPS externe que je mettais sur le tableau de bord mon Pocket PC M130 et j'avais TomTom euh, -Tom, euh, Go ou TomTom -Tom machin là sur la bagnole ce qui était déjà à l'époque c'était incroyable quoi c'était vraiment la solution à mobile et tout je vois même mon chef à l'époque j'ai ah, ça et, me dit, oh. et je crois que même après quand j'ai postulé à la Fnac on discutait avec le mec de la FNAC Puis je dis, voilà, je connais bien, j'ai un palm M130 Et le mec me oh, dit, moi aussi j'avais pas palm M130 et tout, je dis, oh, Moi j'ai un GPS et tout Et, et c'était vraiment voilà c'était vraiment les débuts débuts Puis après, il bah, y a eu les pocket PC sous Windows L'appareil, encore une fois On pouvait mettre, mais voilà, c'était pour la petite anecdote Mais bon, palm, après, bon bah, qui a pas Qui a mal tourné Un palm, on a aimé plus Les pocket PC que les palmes, on est d'accord qui était sous Windows. Un Palm, c'était vraiment une espèce de Java OS, quoi. Enfin, c'était vraiment assez basique. Et après, bon, bah là voilà, la marque n'a pas, a pas su passer le tournant de, des smartphones. A complètement décédé. A été racheté par TCL. Il y a eu quelques tentatives de faire des écouteurs Palm et tout, mais de la merde en bas. Vraiment, c'était TCL. Il dit, ils sont là de pourri on va mettre Palm dessus, ça va se vendre. Et là, ils pourraient revenir encore une fois avec des écouteurs Palm. Euh, en revenant, alors bon, on voit bien le design, ça va ressembler encore une fois à des... Euh, des Apple ou des machins comme ça, enfin des écouteurs classiques, en espérant que TCL, bon, euh, mise un peu là-dessus en nous proposant un bon truc, quoi. Un bon casque avec réduction de bruit, tu sais, un truc pas trop cher, genre, tu sais, 69 euros maximum, mais avec un bon son, une bonne réduction de bruit, tout. Il y a une place à prendre, hein, il y a une place avec Nothing. C'est-à-dire, la dernière mission, il y avait une place à prendre avec Nothing. Ou, ben, bah, Nothing, quoi, rien du tout. Il y a encore une place à prendre dans des très très bons intras, euh, avec un prix bien serré comme ça fait les Chinois. Euh, il, y a, il y a une place à prendre. On Parlera également, bah tiens, puisqu'on est là du Honor Vitality Honor 5 Play Vitality qui arrive en Chine avec un Alors un Dimensity 900, 8 Go de RAM. La configuration est pas mal, encore une fois, mais le téléphone il bah, il casse rien, quoi. Comme tous les téléphones, un écran full HD, on est d'accord. 8 Go de RAM avec de la RAM virtuelle de 2 Go, bon, comme l'a fait un peu Realme. 128 ou 256 56 Go de ROM, on est d'accord. Au niveau du capteur, on aura trois caméras dont une 64 pixels, une ultra large de 8 millions de pixels un capteur de profondeur 2 millions de pixels, à l'avant 16 millions de pixels, il sera 2G, 3G, 5G, un truc... Euh, le capteur d'empreintes digitales, euh, tout ça bien, USB Type-C, Android 11, bon ben voilà quoi, cest dire la routine. Après, heureusement, le prix est quand même relativement agressif, la version 8 plus 128 se vend 1799 ban, soit 281 euros. 281 dollars, donc pour vous, ça vous fait ça. On est, euh, on est dans de l'équivalent du, du Xiaomi Mi 11 Lite, quoi, dans, dans toutes ces versions-là. Entre 200 et 300 euros, ce qui fait quand même assez plaisir, c'est que maintenant, pour deux, entre 200 et 300 euros TTC, on a quand même des téléphones qui tiennent super bien la route, quoi. Le téléphone, même dans ces configurations-là, et que ça soit chez lui ou d'autres fabricants, euh, la batterie qui fait 4300, la charge 66 watts, ouais, c'est à peu près pareil hein, euh, que le, que Xiaomi ou que Redmi ou certainement Poco. On a quand même euh, du 64 millions pixels, du processeur 5G. Euh... Non, on, a, on a quand même de belles configurations. Après, de là à acheter un Honor plutôt qu'un autre, malheureusement, le marché il est tellement tenu par Xiaomi et Realme, Xiaomi, Redmi et Realme euh, que arriver pour Honor en Chine, oui, mais en Europe, je pense pas qu'ils arrivent à se faire leur place à moins qu'ils soient pas encore plus agressif sur les prix, mais plus agressif que Realme ou Redmi, ça va être compliqué, parce qu'eux, ils ont le volume derrière. Voilà. Bon, on parlera du test du lundi. J'ai lu un commentaire qui était rigolo, qui me disait que là où tous les gros youtubeurs se battent en disant « Quel est le meilleur, le iPhone 13 ou le Google Pixel 6 ?» Voilà, moi, je vous teste de merde le cubo Note 9 ou le Kimbo King, ou le Kubo King Kong 5, voilà, moi c'est ce qu'on m'envoie, moi je suis dans le chinois, je suis désolé, voilà, je suis dans ma niche, tel un bon petit chien-chien, voilà, je suis dans ma niche et, et je continue à faire mes produits, ça veut dire que aujourd'hui, j'ai assez d'aspirateurs pour vivre, c'est malheureux à dire, mais j'ai assez d'aspirateurs en review pour vivre, après, on m'envoie des produits comme ça, c'est pas incroyable, mais je vous les présente, puisque, bah encore une fois, il y a pas mal de gens qui n'ont pas le budget, hein. je suis désolé, y a pas mal de gens qui ont 100 et 100 balles, ils disent, ah, et beaucoup, quand j'ai mis sur Instagram, ils dit, ah, oh, le Cubo, il a l'air bien, bon, il a l'air bien, mais en vrai, euh, pas si bien que ça, voilà. donc, et le King Kong, par contre, le King Kong 5 est très sympa. Euh, belle photo, belle vidéo, il filme sous l'eau pour ne le voir, encore une fois, c'est pas fait pour, hein, mais bon, vous avez vu, on le met dans l'eau, on voit les poissons, enfin, voilà, euh, preuve par l'exemple qu'il marche plutôt pas mal, après, en jeu, il est un peu léger, mais c'est deux téléphones qui, et encore une fois, on reste sûr que vous les aimiez ou que vous les aimiez pas, encore une fois, c'est pas grave. Moi, je ne suis que le messager. Hein, parce que voir les produits en photo, bah, c'est bien. Mais voir en vidéo, c'est mieux. Parce que là, tu te dis « Ah, il avait l'air pas mal. » Et en fait, tu te dis « Ah, en fait, il est mal. <rire> » Ou celui-là, le King Kong, j'étais pas chaud. Et tu comptes faire entre la mort ou la prison je vais prendre la prison. Je vais prendre le King Kong. Voilà. Donc, bah, ça reste toujours intéressant de faire des reviews comme ça, même si, bon, ça m'a pris énormément de temps à faire cette review et tout. Et il euh, n'y aura peut-être pas de retour et tout, mais bon, voilà. après, le but, c'est de continuer comme ça, de rester... Euh, je n'ai qu'une philosophie euh, de m'accepter tel que je suis. Je, je fais des téléphones chinois, non, de Dieu. Voilà. Bon, on parlera... Après, cette tweets très incroyables. Oui, je prépare Noël. On parlera évidemment de la version podcast de Les Magouilles Les Magouilles de GLG en podcast trouvé, Je crois que le titre était sympa <rire> trouvé, En le mettant dans tous les centres hein, Comment je vais pas mettre Les Magouilles, euh, GLG, podcast et tout Mais j'ai mis Les Magouilles de GLG en podcast Je me suis dit c'est racoleur <rire> C'est racoleur Podcast tous les jours sur euh, la version audio Donc je vous rappelle, j'ai repris mon blog qui s'appelle lesmagouilles.com Ici, voilà Où j'essaie de vous poster au moins un article tous les jours comme je... De, le dimanche, non, on a dit le dimanche, repos, faut arrêter un peu, là, 7 jours sur 7, et quelque part, comme c'est une version audio que vous retrouvez en podcast sur SoundCloud, eh ben le mardi et le vendredi, comme on fait le JT du Geek, j'ai pas besoin de faire de podcast, puisqu'on se retrouve là et les news, je donnais. Donc donner. Donc, lundi, mercredi, jeudi et samedi, il y a aussi un podcast qui reprend un petit peu... C'est la même chose, en fait, je reprends, au début, je fais un article, pour les donc là c'est transformé un mode secours en une marque chinoise voilà tous les jours et euh, je vous parle des montres des trucs voilà ce sera en fonction du, du feeling du jour alors ce moment je suis à fond dans les montres et j'essaie de vous développer un peu tout ce que j'ai appris dans les montres chinoises les modes les marques les trucs comme ça et euh, je fais un article et cet, cet article je le fais en version audio c'est à dire quasiment je lis mon article avec un peu plus d'informations et maintenant depuis aujourd'hui je vous parle aussi un peu des news du jour comme hier, je vous ai raconté euh, Sigul, comment ça se passe, euh, les, les montres que j'ai testées et tout, voilà. Pour vous proposer une version audio qui soit courte, parce qu'elles font 10 minutes, je crois, mais qui soit avec un article intéressant via les magouilles, pour une version audio pour ceux qui n'aiment pas lire, et en parlant un peu du news du jour, et petit à petit, de semaine en semaine, j'essaierai d'agrémenter un petit peu le format, pour que... Euh, pour agrémenter un peu le format. point barre, point barre, point à la ligne, finito, voilà. Donc, vous pouvez aller sur les magouilles.com qui était banni par Facebook et Instagram, cest que si je mets magouilles.com, ils disent, oh là, c'est un site dangereux, pishing, hacking, euh, mes couilles en string, voilà, toi. c'est ah, pas mal la rime. Euh, je sais pas pourquoi, pourtant le site il en HTTPS, c'est un WordPress, il est beau, le template il est pas... c'est un template WordPress, euh, les articles sont tout à fait honorables, mais le nom, il, ça, je dois être dans leur liste là, magouille, <rire> magouille, ça doit être dans leur liste noire et mon blacklisté. c'est-à-dire que je peux plus mettre de lien... Et je ne peux plus faire d'auto-promo, donc j'essaie tant bien que mal de faire un peu d'auto-promo. Bon, vous pouvez trouver sur SoundCloud, je vous rappelle, vous pouvez trouver sur Spotify, vous pouvez aller sur Spotify, sur Podcast euh, Apple, vous pouvez aller sur euh, SoundCloud, voilà, vous pouvez l'écouter dans pas mal d'endroits. Moi j'ai pas mal de plateformes comme ça et ça marche plutôt bien. Voilà, bon allez on parlera un peu des reviews de la semaine. Fin de semaine Pagani Design versus rift Tiger. Pourquoi ces vidéos sont intéressantes Pagani Design, la Pagani Design, c'est une des premières montres que j'ai avec un mouvement Miota. M I Y O T A. Oui, je sais Parce qu'avant je disais Mi Miota. -mi -mi non, c'est Miota. Miota. Première montre euh, Pagani Design avec un mouvement Miota. Heure, date, seconde. Super cali, étanche, euh, valve de décompression et tout. Enfin voilà, pas mal. Je la comparais avec la Riff Tiger, qui elle est une montre beaucoup plus sophistiquée. Et un peu plus cher, celle-là vaut moins de 150 balles, TTC. Et l'autre vaut 250 balles, TTC, encore une fois. Mais l'autre, elle a un mouvement sigule et un mouvement complexe. Puisque dans l'autre montre, la Rift Tiger, que vous découvrirez vendredi, il y a le, le jour, donc lundi, mardi, la date, okay, le mois, l'année. Et heure, minutes, seconde, normalement, avec un mécanisme de sigule qu'on a fait démonter par l'horloger, qui m'a dit oui, c'est un vrai sigule, il marche super bien et tout, voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Et par rapport à la méca qui est dedans, la qualité et la complexité de la montre, on verra que c'est pas une mauvaise affaire. Hein. Après, c'est 250 balles aussi. Voilà. Mais euh, c'est plutôt intéressant. On parlera d'une nou nouvelle marque d'aspirateur, le Sigma Spark 980. Pas moi qui choisis les noms, mais voilà, on a commencé à avoir des marques un peu chelous là. Ah, on commence à rentrer dans le chinois, là. Là, c'est bon, là. <rire> c'est une vraie marque bien incroyable. Ça tombera euh, semaine prochaine. J'ai également pour le 2, ça sera donc la Pagani, la deuxième, qui m'ont envoyé avec bracelet métal super quali. Hein, par contre, euh, par contre, 150 balles, pareil, avec un mouvement Miota dedans. Versus la, le mode Seco, donc on euh, l'appelle une montre qui est à la base qui se vend en pièces détachées, que le fabricant assemble et qui vend comme ça. Elle valait 90 euros. On verra dedans que c'est un NH35, et après on verra pour la modifier. J'ai reçu les pièces également pour la modifier, changer le cadran, les aiguilles et tout. On verra ça dans une autre, une autre vidéo. On aura au mois de novembre le Dream V12 Pro, le nouveau. On a une nouvelle marque de robot aspirateur, l'Amagar ou Armagar. Ama, Armagar ou Amagar Armagar, je crois que c'est Ar, Armagar. nouvelle <rire> d'aspirateur aussi, voilà. On a le Roborock S7, que on a, certains auront pu voir dans la vidéo de Jojol. Jojo l'a fait une vidéo la semaine dernière où. Euh, comment dire C'est un peu l'étalage. Eh hey, les mecs, regardez tout ce que j'ai, quoi. C'est ça. C'est regarder tout ce que j'ai. Euh, voilà. Je veux dire, les rageux jaloux, ils ont dû se régaler. Ouais, parce que, on voit ça et tout ce qu'on m'envoie ça. Ouais, mais on est comme ça, nous, voilà. Et euh, il avait le Roborock S7 qui a euh, la particularité d'avoir un robot aspirateur et une base qui aspire les saletés, mais qui est une base sans sac. Voilà. Ce que j'ai découvert dans sa vidéo parce que je ne l'ai pas encore reçu. Et il y en aura d'autres noms, il y aura normalement le Midea aussi qui va arriver et euh, il y a Ultonic. Oui bah Ultonic encore, hein, Ultonic T10, ce coup-là, voilà. Donc ça sera voilà, donc du robot aspirateur, je dis il en faudrait 4 ou 6 par mois euh, review sponsorisé pour arriver à vivre bien. Là on est pas mal. <rire> Alors tout ce qui est pagani, c'est les monts, c'est gratuit, mais tout ce qui est aspirateur c'est payant. Et on en a 5 là je crois déjà, donc euh, c'est pas mal au grand des de Nico, il voit la liste arrivée, une dit, putain, il y a cinq aspirateurs pour moi le prochain, plus la montre, plus on a eu des nouvelles là de l'autre avec son Steadicam, Cam, l'a oui on vous a payé, genre euh, j'ai regardé, vous avez pas payé, pas encore, mais on désespère pas. Voilà. Le Power Vision, euh, machin et tout, il y a encore un casque, là je sais pas, le 30, peut-être elle a disparu, peut-être changé de boulot et tout. Ouais. Et avant on avait. Euh, ah oui, et je devrais avoir la montre, j'ai pas marqué, je devrais avoir la montre. Euh... Putain, j'ai oublié. La Realme euh, machin 2, là, la nouvelle, euh, on, Ils ont fait la promo dernièrement. Y a, en fait, il y avait une petite meuf là, qui faisait du travail pour une boîte marketing en Chine. On avait plein de trucs avec elle. Et elle m'a dit « Oui, je change de boulot, ma collaboratrice prend le relais. » La collaboratrice, elle est arrivée, elle a restée une semaine. Elle m'a dit « Bah écoutez, euh, moi aussi, hop, il y a une nouvelle qui est arrivée. » Et la nouvelle, alors attention, dernière review, elle me dit « Sinon, on a une souris à tester. » <rire> on me dire, je sais pas où... Je dis, moi, je veux bien, vous, bien prendre votre argent, mais bon, une souris, quoi. <rire> une souris gamer. Non, mais vous allez me dire, une souris gamer, c'est trop bien. Non, c'est souris gamer à la chinoise. c'est... Il a cassé rien, quoi. Elle me dire, moi, je veux bien vous prendre votre argent, mais c'est une souris, quoi. <rire> voilà, quoi. Donc, je dis, non, voilà. Après, là, American, on a la Realme. Attends, je vais te dire, qu'est-ce qu'on a... Attends, je crois qu'elle m'a écrit, euh, ouin, ouin Euh... Ah non, euh, euh, y a un... attendez, il y a un autre truc, euh, c'est la euh, Realme Band 2, voilà, Realme Band 2, et est-ce que vous êtes intéressé par le Realme 9C, ok, ouais, bah, je vais lui écrire que, d'accord, ok. D'accord, donc on aura peut-être le Realme 9C aussi, apparemment, Alors, je sais pas si j'ai pas entendu parler de ce Realme 9C, si vous n'avez pas entendu parler d'un Realme 9C, et ben sachez qu'elle euh, veut me l'envoyer, donc je l'aurai aussi, voilà, donc il ben, n'y avait que des produits de merde, et bon là, la montre Realme, ça va, parce que c'est Realme, je sais que la team Francophone Fran Realme, euh, Facebook, tout, ils vont être contents, et voilà, et euh, ben, là, le Realme, c'est pas mal, mais après, des souris, des machins, euh, j'ai dit non je dis pas la nana, voilà. Bon, allez, Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, vous retrouverez un peu toutes euh, mes histoires euh, incroyables. On parlera de... Alors, hier, il y avait la vidéo. Hier, <rire> YouTube m'écrit en disant « Oui, euh, vous avez fait 15 millions de vues. » Putain, 15 millions, c'est beaucoup, quand même, 15 millions de vues. Alors, je sais pas sur quel jour il compte, machin et tout. Enfin, pas en trois jours, quoi. Je ne fais pas non plus tant de vues que ça. Les vidéos font, je sais pas, 10 000, un truc comme ça, quoi. Donc, bon, il en faut beaucoup. Mais et là, j'ai eu, franchement, le commentaire le plus drôle. Yeah, « Il y a un organisme, en fait. Ils sont en train d'attaquer Google. Et vous allez toucher 100 000 euros, je crois. 100 000 euros tous les millions de vues. » <rire> non mais je veux dire, avant c'était au pire au mieux c'était euro les 1000. euro les 1000, 1 million de vues, ça ferait au pire 1000 euros. Allez, 1000 euros pour 1 million de vues, pas mal. C'est vrai qu'il me donnerait 1€ pour 1 million de vues. Non, 1000 euros pour 1 million de vues, il y a 15 millions. 15 000 euros. Ça changera un peu ma vie, ça changera un peu mes finances. Mais non, voilà c'est des conneries. Mais non. ça et tous les mecs qui t'écrivent pour dire qu'il y a des bitcoins. Alors je sais pas vous dans les spams, mais alors moi c'est Bouygues télécom. Euh, les banques, les trucs, les erreurs en votre faveur, les bitcoins aussi. Oui, il faut ouvrir votre compte, il y a un bitcoin et tout. Alors, oh là là, ils savent plus quoi inventer. Hein. Putain. Sinon, il euh, y a le travail. Voilà. Travailler comme un chien et gagner de l'argent, plus ou moins après. Euh, voilà. Quoi. Pas tous jojoles, là, hein Ils sont obligés de travailler et de faire tout eux-mêmes, hein Donc voilà, il ne vous reste que ça pour être sûr. Donc là, les vidéos, les reviews, le podcast, voilà, vous retrouvez tout sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Allez, on continue avec les films et séries télé de la semaine. Et j'ai fini ce week-end, enfin, la série Octobre de Netflix. Alors, c'est danois, bien évidemment, Alors, ça peut faire un peu flipper. L'homme au marron, le serial killer au marron. Bon, la série était quand même pas mal. Une série de 6 ou 8 épisodes, je crois. Bon, j'aurais aimé une fin un peu plus un peu plus mieux. Après, c'est très euh... c'était tellement fantastique, tu vois, je veux dire à du moment où les gens, ils sont écorchés vifs, accrochés à un arbre, euh, tenus par l'orteil, tu te dis le mec, il est badass quoi. Alors que bon, à la fin, tu es toujours un peu déçu où tu te dis mais comment <rire> comment cette petite crevette taillée comme une allumette là, elle arrivait à monter les mecs, à les accrocher comme ça euh... <rire> en libellule, tu vois. Mais c'était pas mal. Après encore une fois, c'était plus Psychologique que fantastique, c'est une sorte de serial killer. Il le truc tout l'histoire est pas mal hein, avec lui. Elle, on apprend les personnages et tout. Puis après, on apprend surtout les causes à effet. Pourquoi le psychopathe est devenu comme ça à cause de qui, et voilà. Et On remonte un peu, c'était super intéressant en fait. Hein. C'était vraiment, vraiment pas mal. Un autre style, encore une fois, je pas trop l'habitude de ce genre de style de série télé, mais laissons euh, la chance aux Danois. <rire> voilà, on parlera de fondation. J'avance tout doucement sur fondation. Alors le problème de fondation, c'est que, euh, bon, c'est vrai que c'est pas très très rapide. L'histoire se met en place tout doucement, mais c'est assez longuet. Là, j'en suis à l'épisode 4, je crois. Bon, alors le problème, c'est qu'il y a une partie qui se passe sur euh, Terminus, là, euh, voilà, avec eux, et une partie qui se passe sur l'autre planète. Mais comme il y a différentes de galaxies, ils vieillissent plus vite, le temps passe plus vite sur une planète que sur l'autre. Donc, à un moment, l'autre, il est gamin comme ça, il <rire> est dans le cocon presque. Et après, il est gamin. Après, là, tu arrives, il est ado. Mais qui a changé En fait, c'est le gamin qui est devenu celui du milieu et tout. Donc, il faut s'accrocher un peu. Mais une fois que t'as compris un peu les trucs, bon, c'est pas trop, trop mal. Mais c'est vrai que c'est très, très long. Alors, bien évidemment, c'est extrêmement bien fait. C'est pas... L'histoire a l'air assez intéressante en espérant que ça se développe au bon moment, parce que sinon, ça va être relou. Mais ouais, ils ont de quoi tenir, euh, comme Star Trek, euh, 48 000 saisons, quoi. Donc, à voir, euh, à voir, à voir. Bon, après, c'est pas... Ça se regarde, mais c'est moins en moins... J'ai de moins en moins envie, voilà, comme tout. Voilà. On parlera de ma série de la semaine, c'est évidemment My Name, sur Netflix. Une série coréenne, bien évidemment, puisque vous certains l'auront su. Euh, Netflix va investir massivement en Corée puisque le niveau de, de la production coréenne a vachement augmenté. Un, parce que Netflix est obligé, en fait, d'investir, en fonction de son nombre d'abonnés, de l'argent qu'il fait, de réinvestir une partie dans le cinéma local, notamment en France, notamment en Corée. En Corée, c'est en train de cartonner, donc plus ils ont d'abonnés, plus ils sont en train d'investir et plus la production coréenne est en train de monter. Il euh, y avait, euh, je sais plus quoi, il y a Boy, machin, il y avait pas mal de, de, de films coréens qui étaient vraiment juste, vraiment juste incroyables. Hein. Euh et qui ont été repris par les américains et tout et là, donc le sais qu'après Squeeze Game forcément vous allez en bouffer pendant un truc mais ils vont faire des, des studios des productions et tout, et la dernière série c'est My Name le pitch pas incroyable euh, la fille d'un ancien gangster euh, son papa il est mort et elle euh, veut savoir qui l'a tué et elle décide de rentrer dans le clan pour savoir qui a tué son gentil papa voilà bah là, le pitch et tout un peu c'est pas mal c'est pas mal pas mal puisque après il y a une, une autre partie sans vous spoiler où bah, elle va rentrer dans le gang mais le gang va dire attends ça serait bien que tu ailles dans la police puisque euh, ça nous aiderait et tout un peu donc elle rentre dans la police c'est pas mal, elle est assez mignonne au début, après euh, un peu moins, hein, en mode policière, euh, je kiffe un peu moins, mais c'est très badass, hein, il euh, y a du... C'est coréen, Kibil quoi, Kibil hein, il y a des bras arrachés, il y a des... il euh, y a des petits éclaboussures <rire> de sang et tout, c'est assez badass, on suit bien l'histoire... Voilà, euh, bel gosse et beau gosse euh, s'en rendent compte, et euh, voilà, et histoire, euh, voilà, je t'aime moi non plus. C'est pas trop mal, c'est badass, il y a de l'action et tout, après c'est pas la série de l'année, encore une fois, c'est entre les, les mini kita, mais après il y a euh, l'initiation, euh, bagarre, les trucs... on est Moi je, je, je regarde bien, je regarde bien, et euh, j'ai beaucoup les courrières en ce moment, je me demande si je vais pas changer de pays le psychopathe, à bout de 5 ans. Je ne suis pas là en Corée, tiens. Pour aller voir un peu comment ça se passe là-bas. Bon, euh, ce week-end, il y avait également l'Ultimate Fighting. Oh, je ne sais plus autre numéro, numéro Dont la carte était Paolo Costa versus Marvin Vettori. Voilà, Alors, je veux dire, là, les Européens sont en force. Hein. Entre euh, Cyril ou c Cyril Gann, je crois, ou Cédric Gann. Cyril, je crois, c'est Cyril Gann. Cyril Gann, le Français, qui défonce tout. Et euh, Marvin Vettori, l'Italien, qui défonce tout aussi. Je veux dire, l'Europe est, est en puissance, là, quand même. Ça fait plaisir. Euh, de beaux petits combats, c'était pas mal. Je se regardais bien et tout. Rien d'exceptionnel, mais c'était bien. Il y, peu, il y a eu quelques chaos, quand même. Mais j'ai bien kiffé. D'autres points regarder Et puis, voilà, l'Europe arrive un peu dans l'Ultimate Fighting. Ça fait plaisir. Lucifer, j'ai pas trop continué comme ça et tout. Billion, il n'y a plus du tout d'épisode, en ce moment. Donc, voilà, après, euh, la semaine était relativement... Tranquille, voilà, au niveau des. Je ne peux pas tout regarder, hein. Je ne peux pas rester tout ma journée à la télé. Donc, je regarde un peu un de temps en temps ou des fois le soir. Mais voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Combien on a duré 35 minutes, c'est bien. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ce n'est pas encore fait. C'était arrivé jusqu'au moment de cette émission. Aussi, tu peux mettre un petit commentaire, quel qu'il soit, commentaire, c'est trop bien, merci, à vendredi, euh, dimanche, moi ça m'arrange plutôt le matin, dimanche, moi ça m'arrange plutôt le soir, après je pourrais pas arranger tout le monde, hein. je peux pas exactement faire à l'heure de tout le monde, donc j'essaierai d'aviser en fonction des commentaires si je la fais plutôt le matin, ou plutôt euh, fin d'après-midi, fin, fin de matinée ou fin d'après-midi. On essaiera de voir et tout, de faire un dernier live comme ça, voilà, déjà pour faire un petit peu un bilan du mois, si vous avez des questions à me poser, et ensuite, euh, essayer de franchir le dernier palier, euh, si, puiss si puissions que nous, se si le fait-on, <rire> voilà, en mode fœtus, voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, souhaite à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout... J'ai oublié un truc. Ah, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et surtout, gardez le moral. <rire> J'ai mis un peu de truc. Allez, bonne journée à tous. <rire> Allez, forcément, je vous kiffe. À vendredi. Au vendredi, review, JT du geek, tout bien, euh, incroyable. Et demain, podcast. Bien évidemment, on va parler des montres. Et on verra comment les montres chinoises commencent à nous mettre des mécanismes de dingo dedans. Sans qu'on s'en rende compte. Allez, bonne journée à tous. À demain. Bye bye.